Je m'appelle Gunther Lachambe, je suis assistant à maîtrise d'ouvrage au service universitaire de pédagogie et des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, responsable technique du service, responsable du pôle système d'information et statistique pour l'enseignement et référent qualité du, du service, du subtil de l'Université de Rennes. Euh, J'ai en charge notamment le pilotage du système d'information pédagogique de l'établissement. Euh, je suis aussi associé au projet transverse de l'établissement de la plaque renaise et euh, des projets nationaux. Donc, je suis présent aux Assises du CIR 2022, ici à Marne-la-Vallée, pour euh, présenter euh, deux interventions, une, euh, un atel, animer un atelier sur les learning analytics euh, intégré dans le, le plan national, la stratégie nationale de développement des learning analytics. Alors, ce que j'apprécie dans, dans les assises du CIR, euh, c'est le fait de pouvoir renouer les relations au niveau extra-établissement avec mes pairs, de pouvoir partager les retours d'expérience, partager les pratiques, les bonnes comme les mauvaises, euh, et du coup pouvoir s'en inspirer et euh, in fine participer globalement, collectivement à l'amélioration de la qualité des services IT dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. Alors si je devais adresser un message aux organisateurs, naturellement ça serait des remerciements parce que c'est un immense travail qui est fourni, un travail qui se fait dans l'ombre à la fois pour l'organisation, l'entretien du réseau, de la communauté et l'animation de ces événements comme sont les assises. C'est un gros travail qui est entretenu depuis 40 ans par des équipes en grande partie bénévoles on se rend pas compte, mais c'est les premiers arrivés sur le site pour que tout se passe bien pour les adhérents. Et c'est les derniers à repartir après avoir euh, s'être rassuré que tout s'était bien passé. Donc on les remercie vivement et euh, on leur souhaite euh, bon courage pour la suite.